Écoutez-moi les Marvelstapiens, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir le deck qui est considéré euh, aujourd'hui comme le meilleur deck du jeu. Alors, c'est pour ça que j'ai dit considéré comme le meilleur deck du jeu parce que c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment véritablement de. Alors, il y a une méta, mais vu qu'il n'y a pas de compétition en ladder, il y a pas. Euh, déjà, il n'y a pas de classement ladder. Alors, il y a un classement sur Snapfan, mais pour ceux qui sont inscrits sur le site Snapfan pour récupérer leurs données. Euh, donc, c'est pas un vrai classement euh, officiel comme euh, on peut avoir sur Hearthstone, euh, Runeterra ou autre. Il n'y a euh, pas de, de récompense euh, au fait de faire une performance à un ladder, genre, euh, je ne sais pas, une récompense... Euh, euh soit en argent, soit finalement en carte, ou alors même en qualification de tournoi. Donc finalement, il y a aussi peu de monde qui tryhard. Euh, moi, par exemple, je suis passé Infinite. Maintenant, j'essaye de créer des decks, d'améliorer des decks. Euh, bon, je faisais déjà ça avant Infinite, mais dans l'absolu, je pense que la majorité des joueurs, peut-être même tous, même, l'objectif, c'est peut-être en termes de compétition de passer Infinite, mais derrière, bon, on ne cherche pas à spécialement à être 200, 300, 400 Infinite. Ça n'a pas de sens, on ne sait même pas euh, où, euh, finalement, enfin euh, quel, quel rang peut vraiment être considéré comme très très haut niveau. Donc voilà, en tout cas, euh, tout le monde me parle depuis plusieurs jours du deck, ils appellent ça le deck Baero, euh, moi j'ai appelé ça le deck Aero, mais c'est pareil, euh, c'est un deck qui est très très très particulier, j'ai commencé à le créer, et je me suis dit, non mais c'est ça ressemble à rien, et en fait j'ai joué le deck, et 90% de win rate sur les premières games, donc sur les 10 premières games, j'ai fait 9-1. Bon après c'est redescendu à 80% de win rate. Ce qui, est <rire> ce qui est quand même énorme pour le coup avec une average de cubes gagnés. Et c'est ça qui est fou. Vous n'allez pas, pas me croire. De 3,33. Vous avez bien entendu. 3,33. C'est-à-dire que quoi. Enfin, en gros, bon, après, as 80% de rate. Mais c'est-à-dire que toutes les games, tu vas gagner en moyenne 3,33 cubes. Parce qu'en fait, c'est un deck qui gagne énormément de 8. C'est ça, enfin bref, le deck est fou Alors il est bientôt midi, donc à midi on regardera évidemment C'est 4h, 8h, midi Oui c'est ça, 4h, non pas 4h, 8h heures. C'est 4h, midi 20h, non pas du tout C'est pas un truc comme ça euh, je, parle, je parle, là je vous ai paumé Je vous ai paumé parce que j'ai <rire> J'ai parlé du, euh, des, des cartes à crafter Mais en fait il y en a une à midi, bref alors on s'en fout, je vous montre le deck. Mais en tout cas, on essaiera de voir euh, si jamais il y a une carte intéressante. Mais je crois qu'elle sort à midi. Et là, le moment où je fais la vidéo, 11h55. C'est pour ça. Mais attendez, je dis pas de conneries. C'est 4h du mat. Midi. C'est ça, midi 20h. C'est bien ça. Midi 20h, 4h du mat. Oui, non, c'est bien ça. Je, je commençais à me dire. Mais en fait, midi 20h, pour moi, ça fait... Il y a 10h de décalage. Mais en fait, non, midi 20h, c'est 12h 20h. Putain, le gars, le gars est con. Dommage, hein, en vrai. Je pourrais être très très doué dans les cheveux, mais je suis con. <rire> alors le deck aéro, le deck a incroyable euh, Donc ce deck là Alors il y a une amélioration à faire Tout simplement vous enlevez Angel que j'adore Il y a eu un débat sur Angel euh, Durant mon stream Beaucoup de gens ils sont nazes d'ailleurs, qui comprennent rien au jeu. Non, je rigole évidemment, mais Angel est incroyable parce qu'elle s'enlève du deck. Alors, certes, euh, au moment, euh, on l'a souvent en main de départ. Enfin, pas en main de départ, on l'a pas souvent en main de départ, mais on l'a euh, parfois en main avant qu'elle arrive du deck. Mais vraiment, le côté, j'enlève une carte du deck, j'augmente mes probabilités, comme Chavez finalement, j'augmente mes probabilités de piocher euh, une autre carte, évidemment, qu'Angel, parce qu'elle sera sur le board. Ça rajoute deux petits points pour les Carnage, pour le Venom, etc. Accessoirement, c'est hyper intéressant. Bref, moi j'adore Angel. Franchement, hein, j'aime vraiment bien la carte, mais c'est vrai que voilà, c'est un débat théorique sur. Euh, on, on la joue pas pour les deux puissances, on la joue pour le fait de piocher entre guillemets une carte de plus dans la, dans la partie. Euh, pas tout le temps, mais même si c'est, je disais, même si c'est une fois sur trois, une fois sur quatre même, la carte est déjà intéressante. Et voilà, bref. À la place, vous pouvez mettre le Red Hood par exemple, qui est évidemment, je pense que si j'avais Red Hood, j'enlèverais je Angel pour mettre Red Hood, mais voilà, Angel pour moi est quand même une excellente carte. Il y a de la Nova, il y a du Wundu, Wundu qui marche avec la Death accessoirement. Il euh, y a du Bucky Barnes, du Carnage, du Venom. On connaît... Euh, y a, euh, Mysterio. Mysterio, il y a du Mysterio. Mysterio, c'est une carte que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est très très cool. Donc Mysterio, ça marche bien avec euh, Carnage. Ça fait des points. C'est tricky pour l'adversaire. C'est très intéressant. Il euh, y a de la Wave avec la Death euh, qu'on connaît bien comme combinaison. Je vous avais proposé dans une vidéo précédente. Et en fait, on a l'impression que ce deck-là, c'est juste un deck d'un enfant qui voulait jouer un deck Sacrifice et qu'il a rajouté dans son deck deux cartes de pool 3 qu'il avait parce qu'il avait envie de les mettre, aéro et magneto Et au début, moi, c'était ça. Les gens dans le chat, ils me disaient, mais fichou, t'as le deck bairo, t'as le deck Baero, vas-y, fais-le. Je disais, mais vous êtes nul, là, c'est pas possible. <rire> vous me proposez juste deux cartes qui n'ont aucun, aucune synergie dans un deck sacrifice. Et en fait, ça marche du feu de Dieu. En fait, c'est hyper synergique, mais sans l'être. C'est-à-dire que le deck, il est tellement puissant sur une ligne ou deux lignes, Qu'à la fin, le Magneto, l'aéro, il fait tellement gagner de points. En fait, c'est, on ne peut pas le comprendre sans le jouer, ce deck-là. Et c'est pour ça que je vais partir en game, tout simplement. Hop là, bim, bim. Euh... Si jamais, pour crafter les cartes, vous ne euh... savez pas si vous devez la crafter ou pas parce que vous avez pas beaucoup de tickets collectionneurs, etc. Euh... Vous savez pas si la carte sera assez jouée et tout. Même si toutes les cartes dans l'absolu sont jouables et jouées. Euh, vous pouvez aller sur mon discord et vous poser la question dans le discord euh, pour le coup euh, Ou alors en stream mais euh, le discord on vous répondra tout de suite Donc moi je vais essayer d'y aller de plus en plus euh, Dans la rubrique marvel snap en tout cas Donc vraiment n'hésitez pas à... Voilà, J'ai un discord vous pouvez le retrouver dans les commentaires le lien Oh attendez c'est bizarre que ce soit aussi, aussi lent là non On va de l'adversaire commencer Attends mais normalement c'est plus rapide que ça Il y a eu un bug je pense Je pense qu'il y a eu un bug aussi bien j'ai perdu mon premier tour. Ah non, parce qu'il est parti, donc c'est un truc bizarre. Bon bah... 1-0. <rire> ah ouais, mais c'est trop bizarre le truc. Attends, mais si le truc il est pas là, normalement il est plus haut. Bref. regarde l'heure. 11h59 là. Donc euh, peut-être après cette game je vais juste voir la carte, parce que je suis curieux. J'ai envie d'un et j'ai envie des trucs. Bref. Alors euh, je snap plus T1, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, euh, parce que je commence à essayer de tryharder un peu ma technique de tournoi. Je pense qu'en ladder, je reste dans cette idée-là, hein. peut-être je suis con, peut-être que je suis borné, peut-être que j'aurais raison et que tout le monde va dire, bah en fait Fichou, il avait raison alors que tout le monde dit qu'il a tort, enfin pas tout le monde dit qu'il a tort, il y en a plein qui disent que j'ai raison, mais bref. Euh, le SnapT1, je pense qu'en ladder, si vous maîtrisez bien votre deck, c'est une arme redoutable et une arme technique, pas qu'une arme de poing, une arme technique. Alors, Venom ça marche super bien avec la salle du trône. Après, ça c'est cool. Et Venom ça marche super bien avec la salle du trône Parce qu'en fait notre carte elle est monstrueuse Donc on va Aller plutôt là, mais j'avoue que l'île de mur c'est cool aussi hein. L'île de mur c'est très très cool hein. Oh ah, Voilà le fameux Angel Rire. Donc là on va Mysterio au mid Et on va Angel ici et On va faire ça Ok doki. Euh, bon après on a des deaths dans le deck donc on peut le gagner ça. On a Magneto au pire. Je sais plus ce que j'allais dire. Euh, ouais voilà. le J'essaye d'utiliser de, de, le snap d'une manière assez technique. Mais c'est pas forcément évident. Oh. Attends c'est chelou ça. Attends mais c'est horrible ça. En vrai non on a Killmonger heureusement. Euh, c'est bien dégueu quand même. Hein. Bon. Ok on ça sort bien Heureusement qu'on a Killmonger Parce qu'on va quand même gagner à gauche Ouais bon en plus le, le, le Killmonger tue son Nightcrawler Donc ça c'est cool Je pense qu'on va En vrai je pense que je gagne à gauche Donc je vais quand même euh, Avec mon Carnage Venom au mid Ça mange pas de pain Ça mange pas de pain On va faire ça je pense qu'à gauche, Bucky Barnes Carnage, ça fait gagner. Euh, heureusement heureusement qu'on a le Killmonger ici. Parce qu'il nous avait bien contré avec ce Juggernaut. Juggernaut qui est très cool aussi. Hein. Euh, on pourrait presque jouer dans le deck. Euh, mais je pense que le deck est vraiment parfait comme ça. Si votre adversaire a joué des cartes. elle se déplace d'un tour. Donc c'est pas mal. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de points, hein, on le savait. Donc là, à droite, on perd. On s'en moque. On s'en moque. Ok. Le hic, c'est qu'il peut déplacer vision. Là, il y a quand même un gros hic. C'est qu'il peut déplacer sa, sa vision à droite, avoir beaucoup de points à droite. Donc, je pense qu'en vrai, on a quand même souvent perdu. Ici. Dommage hein, que ça coûte pas un, ça. Donc, je pense qu'on a quand même souvent perdu. Bah, on a, le problème, c'est qu'on a été obligé de faire un killmonger hors tempo, quoi. Donc là, je fais... Est-ce que je fais juste death au centre en me disant qu'il va déplacer Vision. Ou alors je me dis il déplace pas. Et si je fais Magneto. Au mid. Ça pas de sens. Ah je pense c'est juste Death mais c'est trop bizarre. Bah bon, je pense que j'ai perdu mais je la joue quand même cette game. Je me dis s'il fait Vision à droite et Créature à droite j'ai gagné. Genre grosse créa évidemment, pas petite. Ah, je pense que je perds. Non, je perds quand même. 18 plus, ouais. Je perds quand même. Il fallait, euh, ouais, petite créa. En fait, c'est ce qu'il faisait c'est petite créa, petite créa. Vous voyez, il n'a pas beaucoup à droite. Hein. Si je faisais de Death à droite, je gagnais. Hein. Ah non, parce qu'il y avait le Star Lord. Donc, ouais, non, c'était assez tricky. Bon, celle-là, en vrai, normalement, on la concede. Encore enfin, une fois, bon. Normalement, je tryhard sans tryharder, entre guillemets. Genre, euh, là, je me fais un peu plaisir, mais je pense en tournoi, celle-là, je la... je la concede, je pense. Ok, Doki. On n'a pas peur de ça. On va aller à gauche. On va le Killmonger. On va manger tout ça. New York. New York, New York. Donc on va Carnage à gauche. Là on a une belle sortie avec ce Carnage into Killmonger. Après on a. Je pense qu'on va pas encore snap parce qu'on sait pas encore. J'attends ma draw T3 pour savoir. Mais là vous voyez, on a une carte de moins dans le deck. C'est con mais on a une carte de moins dans le deck incroyable. Oh, l'île de Muir. L'île de Muir. Euh... Juste Bucky à droite. Juste Bucky à droite. Je pense. J'ai un autre sacrifice. ant -Man Colossus, Ok. Je crois qu'on va quand même killmonger à droite. Bah ça tue son Ant-Man. Il est joli son Ant-Man d'ailleurs. Ça tue son Ant-Man, ça tue notre euh, Angel, mais ça revient au même. Et on a une créature de plus pour l'île de Muir. Ça permet de curver Death si on veut, ou Aero. Donc là on ferait quoi de euh, Death au centre Non, Death ici. Death au centre, hein. Non, on desse à droite. On va descendre à droite. Ça dépend ce qu'il nous fait à droite. Donc il y a Cosmo, mais on s'en moque. Ok, donc là, il peut aller sur New York. Et en fait, normalement, là, on a gagné. Euh, Est-ce qu'on a gagné Ah, je sais pas. Si, parce qu'il y aura forcément une carte au centre. Et le Warpass aura un peu moins de stats. Vous voyez en fait c'est là si je fais Aero, Et En vrai je peux do à droite Si je fais aéro, Le truc c'est que S'il va à gauche je gagne parce que sa créature de gauche va au centre J'aurais du snap avant vous voyez du snap autour d'avant euh... Destroyer au 100 on gagne En fait on gagne toujours à droite hein, Vu qu'il y aura forcément une carte au centre Ouais Peut-être fallait snapper avant, là, vous voyez, c'était un peu tricky. Et peut-être qu'à partir du moment où on... Ok. Vous voyez, j'ai un gros volume sur le deck, mais... J'ai pas non plus euh, 300 games, quoi. Je dois avoir 50, 50, 60 games avec le deck, ce qui est beaucoup, hein. J'ai joué, je crois, 2-3 heures le deck, 3 heures peut-être. Mais... Ah ouais, le timing du snap, c'est pas évident, quoi. Après, je sors de 3 semaines de jeu où je snapais 1. Donc... Euh... Donc là, euh, ouais on va. on va là. Donc là je snap pas T1 parce que si j'ai un sacrifice je snap je pense. Parce que je veux apprendre la méta tournoi de snap, la méta snap tournoi. Et euh Et s'il y a un ladder compétitif, je pense que le, mon snap T1 va reprendre le dessus quoi. Mais bon là il n'y a pas snap il y a pas de ladder tournoi donc. Enfin euh, de ladder euh, compétitif on va dire. Ok, bon le Carnage est super cool. Ah, c'est gros ça. Hein. Je crois qu'on va snap sur Killmonger. Je crois qu'on va snap sur Killmonger. Ouais. Je crois même Killmonger à gauche. Comme ça. Si j'ai un un, un une sacrifice, je peux sacrifier Bucky. Oh, c'est chiant ça. Bon, j'ai détruit quand même les trucs à droite. Ouais, ça reste cool. Il hein. y a l'Angel qui arrive. Dommage pour le Death, quoi. Je peux pas le cœur T4. Mais c'est pas la fin du monde. Je Venom ici. Ça sert à rien. Bon, il y avait la discussion sur mon live la dernière fois entre Venom et Deathlock. Il y a plein de fois où Deathlock était meilleur, mais il y a plus de fois où Venom était bon. Donc euh, voilà. Vraiment, quand je dis plus de fois, c'est. Je dirais 20 à 30% de plus. Ok. Donc, euh, on va euh, death ici. En fait, tout dépend où il va. Il fait Professeur X au centre. On a gagné. Ah, non. On a, euh, on a gagné. C'est dur à dire. Ah, c'est dur à dire en vrai. Et on a gagné avec Magneto. Non. Parce que Magneto, il va ramener euh, Warpath à droite. Donc, en fait, à gauche, on regagne. Parce qu'il y aurait 3 plus 1 plus 1 Vous Et nous on aurait plus Donc si on fait magnéto Ici on enlève Warpass Et on gagne Il va juste destroyer Peut-être à droite sûrement. Et ça change rien Là il nous atomise à droite Ouais Vous voyez le truc tricky là Franchement le. Soit il y a des spots Où Aero faisait... Vous voyez bah c'est le C'est le combat d'avant Aero bon il est parti mais Je pense que peut-être On a mal snap et ça joue aussi. Et vous voyez, le combat d'avant à héros, vous a gagné. Et là, c'est Magneto. Vous voyez, c'est vraiment... Et avant ça, il y a tout le côté sacrifice qui prend beaucoup, beaucoup de points. Je trouve, franchement, ce deck, il est... Alors, à l'heure actuelle, je... je pense que c'est mon meilleur deck. Pourtant, j'ai le deck Bast que vous avez vu dans la vidéo d'hier. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo avec le deck Pool 5, pour le coup. Enfin, avec une, une Pool 5 dedans. Et construit autour de Bast. Il est très, très fort. Mais celui-là, le winrate, il est débile, quoi. Parfois, on peut avoir des bonnes sensations avec un deck et en fait, le win rate ne correspond pas à ce que, que l'on voit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais. On va snap, je pense. Mais. Euh... Par exemple, j'ai testé un deck Mister Negative. Ça... Les game... En fait, les games que je gagnais, bah, je vous le proposerai bientôt parce qu'en vrai, le deck est quand même fort. Il a... En fait, il n'a il a pas un gros win rate, mais il a un très beau volume de cubes. Mais. Quand je gagnais, J'écrasais mon adversaire. Par contre, je, je gagnais une game sur deux, quoi. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression. En fait, quand tu gagnes une game sur deux, t'as l'impression que le deck est pas très fort parfois. Mais vaut mieux gagner une game sur deux et prendre des 8 que euh, gagner trois games sur quatre et prendre que des 1, quoi. voyez oui. c'est la vraie cube qui compte aussi. Mais pas que, pas que la vraie cube, parce que c'est aussi une histoire de bien snap ou pas bien snap. Bref. Donc. Euh, Est-ce qu'on Venom Est-ce qu'on Carnage Bon on va Carnage à gauche Faut juste pas piocher Angel Magnifique Et ça c'est super Ok En fait l'avantage de Venom C'est que par exemple sur les lieux euh, Ni d'aller vire, par exemple Tous les lieux qui donnent des boosts aux créatures qui, qui sont présentes bah, En fait le Venom il récupère ses boosts Pareil pour euh... Oh waouh ça change rien j'avais l'initiative. Bon, il faut gagner à gauche. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, à gauche, je suis en train de gagner. Vous voyez euh... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aéro. Genre, au mid. Je faire aéro à droite. Ça me permettrait d'enchaîner par Magneto. Mais en vrai, j'ai pas envie qu'il joue trop de cartes. Quoique, ça me dérange pas. Je crois que je vais faire ça into Magneto à droite. Et là, je fais aéro au mid. Comme ça... Ces cartes elles vont forcément aller au mid Il veut les jouer à gauche mais elles vont au mid Vous Voyez, Vous Non toi tu vas au mid Et vu que tu vas au mid Bah tu storm au mid donc tu stormes pas sur Ala, Et donc tu perds Voilà Donc là il est trop derrière ici Il est trop derrière à gauche et donc là il va juste concede 100% il concede sur ce tour Donc là je vais lui casser son superflu quand même avec ça En ramenant au moins Storm. Je Storm en fait, ça me va. Et je pense qu'il va partir là. Il a Allez, trop de points de retard. Ok. Hop là. Je... Peut-être la petite Storm me permettra d'être toujours devant. Moi bah, je pense que je suis quand même toujours devant, mais on sait jamais. Chang-Chi. Ok. Et Titania. Titania c'est intéressant. Quand une carte est jouée, ça ça la joue ou pas Ajoute des illusions pas si ça marche bon, il est repassé devant c'est rigolo au c'est une poule 4 ou 5 je sais plus n'importe enfin, quelle carte est jouée sur cet emplacement cette carte change de côté donc c'est assez intéressant avec Storm en vrai donc c'est le dernier tour il y a un méga devant hein. c'est genre mystérieux à gauche ça me fait 14 et death à droite je peux pas battre 14 à gauche bon, hein. 14 à gauche et. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Il y a leader, non? Peut-être. Magneto. Magneto, ça change rien. Ok. Bon, bah il a pas concede. Parce qu'il s'est bien. Il s'est très très bien battu. Titania chang il avait une belle combinaison. Et ça gagne quand même. Et on était large devant en fait. Hein. Donc, malgré sa combinaison incroyable, on était beaucoup trop devant. Ah, la carte Faut pas que j'oublie. On va regarder la carte, je suis trop curieux. J'aimerais bien avoir Cérébro. C'est vraiment la carte que je cherche. Enfin, je cherche plein de cartes. Non, euh, euh, siloc aussi. On a Angel en main, c'est pas incroyable. On a Angel en main, on va pas forcément snap ici. Donc, voilà, c'est la difficulté de ce deck c'est qu'il n'y a pas de carte clé comme le deck Bast. J'ai euh, proposé hier ou avant-hier, genre quand on a Bast, on snap parce que notre win rate est énorme avec Bast et il est moins gros quand on l'a pas. Là, c'est plus une histoire de combinaison de cartes. Donc, parfois on va snap, parfois ça n'a pas de sens. Enfin, parfois on va snap parce qu'on a juste une belle sortie, parfois on va snap parce qu'on a wave death. Vous voyez, enfin, faut essayer de comprendre comment on va. Parfois, on va snap parce qu'on a l'impression qu'il joue plein de petites créas et donc le Killmonger peut faire gagner. Et dans ce cas-là, il faut peut-être pas killmonger maintenant. Oh, waouh. Wow. Là, franchement, Carnage à gauche, c'est incroyable. va hein. snap. Là, vous voyez, c'est un spot de, de snap. Bon, oh, il est parti. Est le problème, c'est que... Il y a un côté frustrant à prendre que 1. Là où... où... où... Depuis le début du jeu, euh, mes games, c'est soit 4, soit 8. Donc, c'est pour ça que je suis monté vite aussi, infinite. Hein. En quelques jours je suis passé infinite mais Parce que euh... Je pense que je snap T1 euh, T2 Si je pioche pas Ella euh, Angel pardon oh, Mysterio, Ça pourrait être un snap ça en vrai oh, Ça c'est chiant pour nous par contre projet Pegasus enfin, Ça dépend ce qu'on pioche mais On pioche un, un, gros, un gros monstre ah bah là pour le coup on a bien fait de pas snap parce que c'est sûrement une game perdue euh, donc on fait ça, ça Et wave hein, maintenant Comme ça on bloque son prochain tour Bon ça bloque le nôtre aussi mais on s'en fout un peu je pense Je pense qu'on a perdu, hein, il va juste mettre un monstre Professeur X Il a eu de la chance que je fasse pas wave Bon il y a deux lignes pour gagner c'est compliqué. Ah, l'île de Mur. Oh, on ça. Ok. Bon, la petite death. Fait que je suis large devant ici. Nova, Venom à gauche. Bon, je snap pas. Je pense que c'est une game où je veux pas snapper parce que franchement, ça dépend uniquement de ma pioche. Donc, c'est trop RNG. White Queen, donc ils volent rien du tout. Elle est magnifique sa queen hein. Comment on dirait euh, L'actrice là, comment elle s'appelle Harry Potter, non Des conneries peut-être. <rire> Je dis sûrement des conneries. On va faire le mystérieux, ça a le mérite d'exister. Et là il va falloir top deck. Un Aero ou un. Ouais. Ok. Père non A 14 contre 18. Magneto. Oh Magneto, ça ramène Wine Queen au centre. Et c'est tout. J'ai beaucoup au centre. Qu'il aille au centre. S'il va au centre, j'ai gagné. S'il va au centre, j'ai gagné. S'il va à gauche, j'ai perdu. À moins qu'il aille avec de la merde. Enchantresse. Enchantresse. Non, je... non ça fait égalité ça. J'ai gagné 14 29, 10, 7, 0. Bon, j'ai bien fait de pas snap parce qu'en vrai, c'était un peu genre s'il fait juste un gros, une grosse créa à gauche, il a trop de points. Donc euh, là, il a fait une combinaison qui lui faisait des points, ça faisait que 6. Mais vous voyez là, le, le nerf d'Angela fait que si l'Angela avait été à 1, il gagnait à gauche, à droite, euh, ouais, c'est ça, à gauche. On a déplacé des cartes, on récupère des vieux boosters nuls. <rire> c'est énervant d'avoir des boosters quand t'es en, en, en dash de, de gold et de crédit. Mais euh, voilà, voilà. Donc voyez oui, intéressant, franchement. Ah, ça c'est pas forcément une bonne chose. Nous on a un deck qui est fort dans la curve, justement. Un deck qui ne... En fait, pour le moment, j'essaye de construire mes decks pas par rapport à, à, à des lieux. C'est-à-dire essayer d'avoir des decks qui soient le plus fort possible. Quand par exemple, je sais pas, en stream on, on discute, on essaye de faire un pas mal de théories. Quand je dis euh, Ben je parle d'une carte et que il... Certains viewers me disent avec ce lieu c'est super fort. Ben, en fait j'exclus je, totalement l'argument. Irrecevable. On... Enfin vous voyez, je... le but c'est quand même de ne pas construire un deck qui soit fort ou faible avec certains lieux. Bon bref, vous avez compris. Et j'avoue que c'est pas une bonne chose pour nous parce que le, le but de notre deck, c'est de bien curver justement et pas mettre que des monstres quoi. Et Elysium, voilà, c'est pas forcément très fort. Après, ça veut pas dire que c'est ganas hein, non plus. Il hein. y a... Ouais, avec cuve par exemple, il y a moyen de faire des choses rigolotes. Genre Mysterio, juste. Mysterio Angel. Je mange pas de pain. Il hein. faudrait des trucs qui sacrifient. Mais en vrai... Euh... Il est où le vrai Mysterio Il est à gauche, hein. Le vrai, en fait, il a une aura autour de lui. Ah non, le vrai, il est au centre. Il le sait, d'ailleurs. Le vrai, il est au centre. Ok. Oh, le raft. Oh, il y a ça aussi. Hein. Ah, on va aller à droite. Il y a un spot, en vrai. Attendez, je reprends tout dans la mimine. Fait. ça. au centre à droite c'est bon hein normalement j'ai le raft hein. rassemblement euh, ça ça me donne le raft ça me redonne un mystérieux Carnage qui mange oh what t'es pas allé à droite ou bon, alors j'ai fait une une couillonnade là, non Pas très grave, je fais ça, ça et ça. Ah, mais je suis bloqué, c'est con. Attends, mais c'est n'importe quoi là, non J'avais pas prévu ça moi. Attendez, mais c'est. Putain, faudrait que je revoie le replay là, c'est pas possible. J'ai l'impression que j'allais être à 5 créa D'être à 4 créas, comment c'est possible Que faire On a perdu là. Ah non, on a pas perdu, mais on va, on va juste wave. Iron Man ouais. Je suis trop chiant. Oh, on a perdu je pense. Hein. Death. On a Death au centre. On a beaucoup quand même au centre hein. Je pense qu'avec Iron Man on va se faire défoncer. Ça, ça sert à rien. En fait là, les, les, les mystérieux, ils nous, ils, nous, ils nous posent beaucoup de problèmes. Hein. Spectrum. Ok, bon. On a des mystérieux. On a perdu. Hein. Franchement là cette game euh, je juste je perds sur ce raft mais je sais pas euh, pourquoi ça s'est fait comme ça. Ah aussi bien c'est juste moi qui ai mal lu, hein, qui est mal regardé. Genre peut-être j'avais que, que eu 0 créa et j'en ai rajouté 3, mais dans ma tête il y avait le Mysterio qui allait en mettre une à droite. Le Mysterio il mettait un truc à droite. Donc il met une illusion, donc normalement le Carnage il mange l'illusion et le Carnage au moins il se révèle, il y a 4 créas visibles quoi pour le jeu. Bon, Dardeville qui part, Death qui part. Pas enfin, une super nouvelle mais. Ah, on oh, snap. La Black Panther ça veut dire que c'est un deck Zola. Black Panther, on a cassé sa combo. Après il peut faire des points mais je pense qu'il en fera moins que nous. Je pense qu'il en fera moins que nous. Donc euh... Scorpio. Ah Scorpio c'est chiant. Scorpio c'est chiant. Euh... On va jouer Venom maintenant. Adam Warlock. peu relou. Il va piocher des cartes. Après, il a rien fait quoi. Dans un tour 3, il a joué juste un c'est pas si grave enfin piocher à ce moment là c'est pas si grave enfin, ça dépend quel deck c'est mais c'est pas un deck combo Jones ça va être compliqué quand même on a pas de curve T2, T2 T4 lui il a un Jones ouais bon on a sûrement perdu Faut voir. Magneto. Ouais, en vrai c'est tricky hein, Magneto Nova. Faut voir comment ça fonctionne. Mais déjà on enlève la Jones. On a un peu de points. Je sais pas si ce sera suffisant. Alors là on est devant. Là on est devant. Il reste une draw. C'est enfin, vraiment une draw incroyable. Or carnage, je sais pas une draw incroyable. On part ici, je pense. Il y a un play où on fait juste euh, Carnage à droite. On a 4 points à droite. Et lui, il a 4 points aussi grâce à la Salle du Trône. En fait, c'est des plays qui sont pas très intéressants. Donc euh, là, autant partir. Genre, il y a une chance de gagner. Peut-être que la probabilité est ok si on joue juste Carnage à droite. Mais en vrai, c'est pas très intéressant. C'est pas des plays qui sont tricky. C'est. Pas les faire. Enfin, je pense que ça n'a pas de sens de les faire enfin ça a un peu de sens mais en même temps je suis pas sûr de ma proba donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens oh Wondoo fort ici je pense que Wando sur camartage on... ça diminue de 2 de la death ça casse euh, plus ou moins son deck je pense qu'il faut il faut snapper ce spot vous vrai, c'est vraiment des combinaisons de snap quoi. enfin des situations pour snap mais là c'est trop fort hein. enlève carnage j'enlève un tiers ou la moitié de ses cartes de sacrifice j enlève la nova voilà Nova, c'est pas une carte importante à enlever. Okay. Lézard. Typiquement, vous voyez, le... le... Ouais, bon, après, il a plus trop de sacrifices. Mais euh... là, s'il y avait Ella dans le deck, ça aurait été fort. En vrai, avec Carnage, tu ramènes Ella et... Et genre, avec martage tu la remanges. Bah, C'est cool. Là, euh... on va wave juste. Deslock, dommage. C'était ouais, pas mal de pouvoir bloquer justement ce, ce sacrifice avec aéro Après on a des à 0 en tous les cas. des à zéro. Aero. Faut voir où on va. Genre on amène des cartes à droite j'imagine. On va bourriner à droite. Genre leader va à droite. Ah. Ah zut. Ouais. Leader, on perd toujours sur leader, hein, on le sait. Euh... Ouais. Bon, leader... Euh... Leader, ça peut bloquer notre deck. C'est une carte qui est rare. Et ça peut bloquer notre deck. Vous on avait une combinaison avec beaucoup de points à droite. Et l'avantage c'est qu'on pouvait le bloquer. Donc il pouvait très bien faire... Euh... Enfin, je... Après on est sous wave, donc il peut jouer qu'une créa, mais... Je pense que c'était pas mal. Mais ouais, c'était un peu... Ouais, de toute façon, il faut pas tourner autour de leader, On peut pas. il y a trop de cartes dans le jeu, si on tourne autour de, des cartes, ça n'a plus de sens après. Là, c'est pas mal quand on voit tout de suite celle du trône. D'ailleurs, on va snap parce qu'on a Venom, salle du trône, donc on a forcément gagné cette ligne avec Venom. Juste arrivé, et puis on a Death en plus qui va, qui va pouvoir être joué dans cette partie. Bon, dommage d'avoir Angel en main, mais... Ok. Peu so cool. Venom maintenant, mais je pense que je peux attendre. Si ça coûte un mana, ça rentrera mieux dans les courbes de mana. Bon ça c'est cool que ça coûte que 6. Oh waouh Ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Très très très très chiant. fais quoi ça et ça Tant pis. Ok. Bon, c'est pas dérangeant qu'ils mettent des points. Bon, c'est rigolo. ils jouent un deck euh, avec Quake. J'aime bien la carte. J'avais proposé un deck d'ailleurs sur YouTube avec Quake. Très intéressant comme, comme carte. On a pas mal de points ici. Oh, nice. Là, on va Wave. Derrière, on pourra Death Magneto into Aero T6. Pour être sûr de gagner. Bon, normalement, on est plus ou moins sûr parce qu'on a le Sanctum, on a gagné le Sanctum. Mais là, vous voyez, ce genre de sortie, normalement, ça fait quand même gagner plus ou moins tous les decks. Pas tous les decks, parce que Co Cosmo, c'est un peu tricky. les Twitch. Ça dépend du lieu. Bon, ouais, décidément. Oh, attendez. Ah, parce qu'il passe à 6 ah, je croyais que ça prenait le... Ouais, non, mais c'est un... assez sensé, en vrai. Hein. Le pic passe au-dessus du... de son coup initial, en termes de trigger. Oh, intéressant. Euh... Bon, ça change pas grand-chose, je pense. J'ai bloqué tous les deux. Ouais, euh, oui. ça. Ouais. De toute façon, on gagne à droite, à gauche. Après, il peut toujours faire Doctor... Non, mais il peut même pas Doctor Doom. Docteur Doom, mais il marche pas, il est bloqué par son Cosmo. Donc là, c'est une gamme un peu bizarre pour le coup. World, of World, ok. On n'a pas forcément une main pour snap. Parfois, les mains aussi peuvent nous donner envie de snapper, genre une vraie, une vraie combinaison. Ça, c'est plutôt pas mal pour nous. j'attends va attendre un tour d'ardeville okay. le raft pas juste bucky oh il va pas à droite intéressant l'inverse ça euh, genre ça enchantresse ça change rien ça enlève son lizard pas si mauvais voilà l'avantage c'est que ça ramène euh, Ella donc à droite j'ai gagné si je veux on où on va c'est où on va je crois que je vais faire wandu ici et wave au mid La wave, je la joue parce que, comme ça, si j'ai euh, Death, elle coûte 0. Donc, en vrai, euh, je pense que je suis pas si mal. Je prends le raft. Enfin, je le vois pas gagner le raft. Et, euh, et au mid, en vrai, j'ai un peu de points. Parce que je vais faire. Si je veux, je fais aéro à gauche. Enfin, ça dépend de ce qu'il fait, mais. Oh, ça, c'est horrible, par contre. Oh, oh c'est horrible, ça. Oh, c'est pas de pot, hein. Que ça change la donne. Je pense qu'on a quand même gagné. On a un peu de retard à gauche mais on, on s'en moque je crois. Après il ne faut pas oublier que lui c'est un 4. Il hein. faut rajouter 4 à droite mais on s'en fout mais 4 à gauche. Donc à gauche en fait on a on a 7. Il a 12. Et en vrai si on fait aéro On a 20. Je pense que c'est pas mal hein. Je pense qu'on gagne avec Aero Death ici. Hein. Euh, les... En fait, lui, il va aller à droite. Mais en fait, ça va pas à droite. Ça va à gauche. Les cartes. Il va à gauche direct. Oh. Pff, ouais, bah, c'est le même... Euh, le même bordel. Hein. Pardonnez mon langage. Mais c'est le... pareil que le truc d'avant. Alors, le, le leader... Vu que nous, on fait des points à la fin. L'idée, c'est de faire Death Aero en mode tricky. Mais leader, c'est pas une carte tricky. Leader, c'est... Ouais, là, on, vraiment, pour le coup, leader... En fait, leader... Bon, c'est une carte qui est chiante, ça, c'est sûr. Je pense que tout le monde la déteste. mais c'est une carte, quand tu l'as dans ton deck... Enfin, tu l'as dans ta collection. En fait, tu la mets pas forcément dans ton deck. C'est un peu bizarre. Quand... Euh, on va snap, on a une bonne main, là. Je sais pas si c'est clair, mais... C'est vraiment le genre de carte... Tu te dis... Enfin, en fait, c'est vraiment quand tu as un deck un peu contrôle. Je pense que ça rentre dans des decks un peu contrôle, qui essayent de faire plusieurs choses. Mais quand tu as un... un... Un but précis avec un deck, bah, le leader rentre pas vraiment. Mais ça reste une carte tellement chiante en fait que... Ouais, c'est vraiment embêtant comme carte. On va bah, Mysterio à gauche. Là, c'est cool quand on a Venom au centre. Genre Carnage Venom, des trucs comme ça. Dépend ce qu'il nous fait. Bah, sûrement Mysterio aussi, ok. Pas grave du tout là on a l'initiative, en fait c'est une bonne chose d'avoir l'initiative Parce que nos cartes, le Wando. ah non on va juste Venom en vrai je dis Wound Je pense qu'il faut juste Venom ici Pour profiter des, des 4 Je crois qu'on va juste Venom On mange le 4 On passe à 5, on passe à 10 mais on s'en moque Donc là, on a ça et ça. On va essayer de contester un peu à droite ou alors c'est trop compliqué. Je pense que c'est jouable à droite de contester. Genre, euh, en considérant que son, son vrai Mysterio, il est... Euh... Ah non Son vrai Mysterio, il l'a joué au, au tour d'avant. Ah non, au tour d'avant, il a Bishop. Mysterio, il l'a joué au tour d'eux. Ouais, c'est bien ça. Congaille. Oh, c'est fort, son guy Ça peut avoir 10 de patates. Donc là, on a Death évidemment, l'incroyable Death pour 1. Et on a un Magneto qu'on peut jouer plutôt à droite, j'imagine. Comme ça, je peux le bloquer à droite, peut-être. Ramène le Strong Guy, bim. Ça, il est bloqué. Terra, ok. Faut faire gaffe. Il a sûrement gagné à droite, mais on s'en moque un peu. Sa créature la plus grosse c'est Strong Guy. Donc en gros si je fais... Bon après il peut prendre des points à gauche. Il y a combien de cartes en main 5 mais il peut les défausser faut faire attention. Je pense qu'à droite il y a... au, au mid il n'y a rien à faire. Je pense pas qu'il puisse dépasser un 24. Un, un 12. Peut-être qu'il faut Bucky Carnage. Ça fait dommage. Je mange Mysterio mais en vrai j'ai 4. Non j'ai 6. 6 plus 6 j'ai 12. J'ai 12 à gauche. Pas ah, énorme, 12. Il peut faire plus. Il peut faire plus. Je pense que je le fais quand même, mais là j'ai sûrement perdu. Mais c'est 2 pour 4. Et puis l'idée c'est de voir aussi des situations. C'est une situation où on a perdu, mais j'ai envie de voir sa possibilité de vider sa main. Mais normalement il peut parce qu'il a de la défausse. Son Master, ouais. Sun Master et il a Maximus parfois aussi. Wallsbane, ok. Ça c'est intéressant, je... J'avais Maximus à crafter ce matin. Je l'ai pas fait. et j'aurais pu. Ça, ça change rien. Et vous voyez, il gagne à droite. On n'est pas très loin, en vrai. Alors, si l'illusion, ça avait été un... Bah bon, après, on voulait que ce soit à gauche. Et ouais, à droite, il a un... Voilà, le Bishop, il fait un poil trop de points, pour le coup. Et voilà. Bon, après, c'est l'avantage aussi de ne pas forcément snapter. C'est hein. que là, je pouvais perdre que deux, si je veux, quoi. je euh... pense bon, si on a Nova on snap pour le coup si on a Bucky Barnes on snap voilà pour moi la grosse difficulté du deck parce que là tel quel je vous le livre euh... c'est le c'est vraiment le enfin de ce que pour le moment j'ai vu dans le jeu et de ce que les autres disent aussi hein, parce que je suis pas non plus borné que à mes cartes j'essaye de voir et de discuter avec un maximum de joueurs mon euh... carnage là je pense pas Là, tel quel, c'est le meilleur deck de la méta. Euh... Mais. Enfin, pas mais, mais la difficulté, je pense, la plus grosse difficulté du deck, c'est de savoir quand snap, pour le coup. Parce que le gameplay, bon, le gameplay, il est un peu technique, mais vraiment, le vu qu'il n'y a pas de carte clé, le timing de snap, et le snap, c'est aussi important que le winrate hein, dans ce jeu, hein, pour le coup. Parce que d'ailleurs, on parle. Enfin, moi, je parle en termes de win rate et d'average cube. Je ne sais pas comment font les autres, mais je pense que c'est un peu la même. Hein. Donc là on va Nova Carnage au centre, au centre on va gagner, grâce à la salle du trône et à, et à Venom. C'est standard. Ok. Ok. Là notre truc il est 5 Ouais Ça c'est cool On va manger 10 plus 2 Donc on va passer à 13 Et donc on passe à 26 C'est dur, il peut pas faire 13 Bon à part si la Changchi nous bat ici mais... Donc là on va pouvoir juste peut-être Death à droite, ça fait des points Ou bon, alors on abandonne à droite hein. On fait genre Death, Mysterio ici Considérant qu'au mid on a gagné et on voit ce qu'on fait à la fin avec Magneto. Sachant que ça c'est... Euh... Ah non, ça c'est 13. Et si on pioche à Aero, bah on a 100% gagné. L'avantage d'Aero c'est qu'elle bloque aussi Chang-Chi, elle bloque les trucs comme ça. Gulk, ok c'est gros. Moins enfin, gros mais c'est gros. Et on a Aero justement. Donc vous voyez à gauche on a gagné. Au centre on a gagné. Donc... S'il fait une créa... Bah elle va forcément à droite. Après, s'il joue une, deux créas, c'est un peu plus complexe. Mais il y en aura au moins une qui ira à droite. Je assez à l'aise avec juste l'idée d'Aero. Mais j'avoue que le seul problème, c'est voilà, qu'il n'a pas deux, deux places. Il n'a qu'une place. Mais bon, il faudrait qu'il fasse genre Chang-Chi au mid, machin. Mais c'est pareil. Si Aero, elle chope son Chang-Chi du mid, ouf, ça va là. Bon, il gagne à droite, on s'en fout. Mais vous voyez, c'est vraiment le côté paratonnerre, quoi. Et voilà, le deck est améliorable avec euh, le petit Red Hood euh, et, puis, euh, et puis voilà Mysterio si vous ne l'avez pas vous mettez Mister Sinister qui est très bien également On a une belle sortie là On a une belle sortie En fait avec ce deck vu que c'est un deck qui est puissant si déjà, je trouve, hein, on arrive à enlever l'Angel du deck, on est déjà très bien. Parce qu'en fait, on. Voilà, vous, bah, vous, je l'ai répété plein de fois, mais on, on augmente énormément notre probabilité d'améliorer encore notre sortie. Sachant que sortie équivalente, notre deck est théoriquement supérieur à celui de l'adversaire. Donc là, on va Carnage à gauche. Comme ça, on enlève l'Angel. Ok. ah oh, intéressant je vais monger maintenant je pense ah ok ok bon bien fait pas faire wave voit wave au mid. Ouais, je ouais, ouais, sais pas parce qu'on peut pas death. Death F... Ouais. C'est pas évident là. Mysterio peut-être juste. Mysterio à droite. Je sais pas comment ça marche Mysterio à droite en vrai. Genre. Est-ce qu'il prend les... Non il prend pas les points. Hein. Je sais pas comment ça va marcher. Je pense que ça va pas marcher pour avec la bochourie. Je crois que ça marche pas mais je suis pas sûr de moi. Ok. Aéro Qui est assez tricky Pas incroyable mais assez tricky J'ai envie de le garder pour la fin l'aéro. Le problème c'est que je suis en train de me faire péter sur plein de lignes ouais, Le problème c'est que j'ai pas l'avantage sur plein de lignes là Donc euh, Peut-être faut juste Aéro à droite Ah ouais mais j'active pas son crit de guerre Mon reveal pardon Aéro au mid mais ça, ça paraît pas dingue. Je crois que je fais aéro à gauche et je vois ce qui se passe. Ou alors je garde aéro à la fin pour le. Je suis ah bon ça c'est pas mal déjà. Peut-être fallait garder aéro à droite. Pour le destroyer. Ah mais ça faisait pas tant de trucs. Ah on a une main horrible. Le truc c'est qu'il est obligé d'aller à gauche. Genre, parce que je gagne à gauche. Donc en fait, euh, lui, il sait pas. Que Nous on perd, mais lui, il sait pas qu'on perd. Ouais. C'est ça, vous voyez, lui, il sait pas qu'on perd. Pas que notre main, on perd pas forcément, mais notre main, elle est infâme, on peut rien jouer. Mais lui, il se dit la moindre Chavez, il me fait. L'adversaire, j'ai perdu. Parce qu'en fait, si je fais juste Chavez à droite, lui, il doit. J'ai deux lignes. En fait, je gagne deux lignes grâce à Aéro Vous voyez là l'aéro. Bon, c'était un peu en mode euh, j'ai perdu donc je tente un truc. Et ça fait gagner quoi Et c'est vraiment l'impression que j'ai eu avec ce deck C'est que dans les bonnes sorties vous gagnez Et parfois même dans les sorties compliquées Le côté tricky Et difficile de... de De Comment dire Le fait que ce soit difficile pour l'adversaire De savoir ce que vous allez faire c'est hyper fort quoi Ok Bon ça me va ça Ça me va, ça me va. La main est un peu lourde. L'aéro qui coûte 6 mana ça pique un peu. Mais on aura toujours la wave si on veut. Tiloc, oh ça c'est une carte que j'aimerais avoir. Ça, à avoir un mana de plus. Avec Mister négatif c'est très très cool. Ok, super. que je fais Venom maintenant Non. Quoique okay, il est 4. Si je pioche Wave, T4, ouais, non, T5, pas en fait, de T5, je pense bon, que c'est ok. Storm Storm, Storm, Storm. Dommage, ça casse la salle du trône. Oh, on a gagné à droite. Si hein. on fait Venom, on aura le Killmonger. Plus tard. Le nom il est gros mais on a le Killmonger pour tuer euh, Ebony Iceman. Ça c'est bien. Bon en vrai l'aéro servira pas. De toute façon on peut aller que là. Hein. Ça et ça. Hein. A le snap. Euh, ça que pourra hein, mais... Killmonger won't Et puis euh, au prochain tour ce sera juste Magneto j'imagine. Black Panther. La droite, c'est gagné. Bon, il peut y avoir Zola au mid. Il y a sûrement Zola. Odin, peut-être. Ah, Odin, il veut gagner en mode. Ah, intéressant. Intéressant. En mode bourrin, quoi. Genre, il veut gagner à la, à la force la plus grosse. Et il gagnerait à la force la plus grosse. Intéressant, intéressant. C'est lui qui a les l'init. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un Magneto Et ça ne marcherait pas. Vous voyez, là, c'est un peu dommage parce que, bon, c'est le fameux Sanctum qui nous bloque, là, ici. Parce que, et bon, plus inondé, évidemment, ça fait deux lignes. Parce qu'en fait, là, on avait, vu qu'on a euh, l'avance sur cette ligne, on aurait sûrement gagné. Magneto, euh, ouais, je pense qu'il va sûrement juste faire Odin, ici. Donc, sa créature, elle passe 24. Donc, il a 24 plus 8 d'Odin. Non, on a beau faire Magneto. Euh, bon, dans la. Ouais, non, ça change pas grand chose. Hein. Ça, ça changerait rien, héros. Je pense que là, il faut juste partir en vrai. Bon, Zola le fait pas gagner, ça c'est sûr. Bah, c'est trop RNG, Zola. Zola, c'est trop RNG, c'est 50-50. Donc, on va pas le jouer, le 50-50, parce que c'est pas un 50-50 pour nous. Pour lui, c'est peut-être un 50-50, mais nous, on rajoute dans sa range, pas que la Zola. que s'il y a Zola, on joue le play. On rajoute l'Odin qui nous fait perdre, oui. Donc, c'est pour ça qu'ici, on, on décide de partir. Lui aussi bien, il se dit, bah c'est un 50-50, c'est bizarre. Mais en fait, nous, on réfléchit autour d'Odin. On ne peut pas prendre en considération, enfin, on ne peut pas... Euh L'adversaire il a pas tout le temps la carte qu'on a envie qu'il qu ait, quoi. Sinon <rire> c'est trop facile. On va euh, sûrement gagner le mid, donc je vais. Enfin, pas forcément, mais 4 points pour 2, c'est quand même pas mal. Ok. Non, un Killmonger si on veut derrière. Wave. Bref. Wave, autant la garder, on a des. commençons on va juste tuer Woundu ça ne dérange pas je crois a priori il a pas de terrain il les aurait joué autour au d'avant je pense là on est à 7 points c'est pas énorme mais tout le gère aussi c'est rigolo et euh... on peut juste wave ouais, on va juste wave au mid parce qu'il faut gagner le mid quand même Tant pis, elle combattent pas avec Death dans ce spot, mais il faut gagner le mid. Ça et euh Nova. Ok. Elle fait quand même perdre le mid hein, dans l'absolu. Intéressant. Je pense qu'on va juste Death. On à... à droite. Brave. Et je pense qu'on va aero et c'est gagner là, vu qu'on a deux lignes. On fait aero, genre euh, je sais pas à gauche ou même à droite dans l'absolu. Non, peut-être à gauche. On à gauche, comme ça on continue de gagner au mid et on gagne forcément à droite. On va faire ça. On va aller snapper ou pas ouais. De bon, toute façon, il va à gauche. Moi moins qu'il m'invente des trucs. Oh, le coquin. Oh, le coq... Non, mais on gagne quand même. Hein. <rire> on a quand même euh, Mysterio à 4. Bon, le côté là, c'est Mysterio qui nous a fait gagner. Mysterio, c'est assez léger parce qu'on sait pas... En fait, Mysterio, c'est comme... Comment elle s'appelle C'est comme Scarlett Johansson. Dans le jeu, là. C'est qu'on on sait pas quand elle est forte ou pas. Euh... La veuve noire, là. On... C'est un peu pareil. C'est que Mysterio, ça fait tellement psychoter l'adversaire et il doit... Prendre des lignes de play en se disant Bah je pense que Mysterio est là Que pour nous parfois c'est évident De se dire bah évidemment que Mysterio Elle est forcément là, enfin c'est bizarre qu'il fasse ça Et en vrai lui il sait pas ouais, Je sais pas si c'est clair mais Et là pour j'ai l'impression Et on n'est jamais sûr de, de, de nous hein, Mais j'ai l'impression que là c'est Mysterio qui nous a fait gagner En fait je sais pas comment ça marche avec ça que ça lui donne une carte dans la main En vrai, on va mystérieux à gauche pour savoir si ça fonctionne à gauche. Non, non parce qu'on va, va, carnage à, à gauche. Ouais, c'est zéro de toute façon. Donc. Lézard. Gros lézard. Oh. Ah, J'ai envie de gagner à droite. Le carnage qui ramène euh, Angel. Oh On a mangé le vrai, hein, mais. Ah zut. Après, il se bloque. Ah non, il se bloque pas, il y en a Crawler. Ah zut. Il fallait une petite carte là, il y en avait plein dans le deck. Il y avait que desk qu'il fallait pas piocher. Et c'était ok. Ah trop zut Armor Ouais Ah zut zut zut Je pense qu'on a perdu dans le spot L'avantage c'est que lui il imagine qu'un Mysterio Ouais il a donc Mysterio au mid en fait lui Intéressant Le vrai Mysterio est au mid Mais De toute façon on le sait D'ailleurs je comprends pas pourquoi il n'y a pas de Mysterio de... Ah non il a eu un Mysterio Dans la main qui est un faux Je sais pas comment ça marche Bref C'est grave On va euh, aéro à gauche On a encore une chance de gagner on a encore une chance de gagner, mais c'est pas vraiment pas évident. C'est ben un peu tricky, ça va dépendre de Magneto, à dépendre de Aero. Parce qu'Aero elle est 16. Genre si lui il va au centre, il récupère pas les boosts du fourri, je pense. On verra. En tout cas, on va pas snap ici. C'est la dernière game, hein. Et après on ouvrira les quelques cartes avec les crédits que l'on a eu. Odin. Ouais Odin, c'est un peu relou. Odin, Dracula. On donne un Dracula et tout va à gauche. C'est pas si fou. je sais s'il y a des spots pour gagner mais pff, ça a l'air complexe hein. théoriquement je peux encore gagner mais le Venom il fait forcément gagner à gauche le Venom il est 16, 20, donc il mange 20 et il passe à 40, donc Venom il fait 40 à gauche 40 c'est ok non 40 c'est ok par contre faut arriver à gagner sur les autres lignes genre ça c'est plus compliqué par contre non, on va on va bon, après c'est le dernier tour on reste, on fait magnéto et on voit ce qui se passe là c'est vraiment pas de la réflexion hein. là c'est vraiment du play naze mais c'est trop naze Magneto à gauche je pense. Écoute, je magneto mid et je vois ce qui se passe. Non mais ça fait jamais gagner. C'est un pour 2. Il faut partir ici. Je reste parce que... Mais il faut partir. Ça pas de sens de rester. Après c'est un spot qu'on peut analyser. Hein. Bon là on va pas le faire, on n'a pas le temps. Mais euh, ce qui est intéressant dans le jeu c'est que là c'est vraiment un spot qu'on peut vraiment analyser. Prendre le temps d'analyser en fait. Bon, C'était sûr, hein. on était à 0% à la fin Bon c'est l'avantage aussi il faut reconnaître de ne pas snap T1 C'est qu'à la fin soit on perd 1, soit on perd 2 Donc on a encore plus envie d'étudier les spots Par exemple là on reste Et après pendant euh, Life Coach fait ça et c'est assez intéressant Bon Life Coach il fait ça pendant 1h30 2h hein. Genre là sur cette texture là Il va faire 2h de théorie Bon voilà, si t'as envie de voir des games c'est pas très intéressant mais Là typiquement... Je pense qu'on peut étudier le spot pendant... Alors, quand je dis le spot, c'est pas le spot tour 6. Hein, c'est avant. Ce qui s'est passé aussi avant, machin. Euh, où aller. Et en fait, cette gamme-là, tu peux la déconstruire. Je ne sais pas, tu restes 10-20 minutes dessus et tu, tu progresses énormément. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, tu as une vraie vision de ce qui s'est passé parce que... Et finalement, tu n'as perdu que deux. Vous voyez Donc, c'est aussi intéressant. Pour le coup, Voilà, c'est le gros avantage. Je dois reconnaître de ne pas snapter. Hein. C'est que en, en... tu peux étudier les spots pour pas cher. Si tu as... Voilà, là on sait qu'on a 0% de chance de gagner, mais voilà, c'est pour vous montrer un exemple, quoi. On va, euh, on a un peu de crédit. On va regarder la carte. On va regarder la carte, attendez. C'est Elko. Elko, euh, c'est une carte de défausse. Elko, c'est une carte euh, qui fait, qui peut être jouée dans le deck. Euh, Serra, en, en, en miracle. Le problème d'Elko. C'est bien par exemple avec, euh, euh, avec Ella, avec Nicolas Cage, dans le deck un peu Big, big Default. Le problème, c'est que j'ai déjà les cartes de ce deck. Pas Elko, évidemment, mais... Après, dans Apocalypse, ça peut être pas mal. Dans un deck avec Apocalypse, c'est très fort. Mais dans ce deck-là, il y a Log Joe, il y a Dracula, des cartes que je n'ai pas. Donc, euh, est-ce que ça a du sens d'acheter juste un Elko et pas une carte de construction propre, c'est-à-dire que je ne vais pas construire un archétype autour d'Elko. C'est une carte qui va se rajouter et encore là, ça veut dire que je crafterai pas une carte clé et encore il me manquerait d'autres cartes. C'est pas comme un, crafter un Patriote par exemple, la carte Patriote. Même si j'ai pas le reste, j'ai au moins déjà la carte clé. Donc je pense pas la crafter ici. Voilà. Donc... Euh... On va crafter du 300 si on a. Enfin, ouais. 300. Je pense qu'il y a un coffre là non Euh... Oui. Allez, un pool 5 serait incroyable. Déjà une carte serait incroyable. Oh. oh mais attendez, mais je sais même pas quel pool c'est. Atuma. Ah, attendez, je vais regarder. Je vais regarder sur les internets. Ah. Fuma. Euh, Marvel Snap. En vrai, déjà, pool 4, c'est incroyable. Mais si c'est pool 5, c'est... Non, c'est pool 4, je crois. C'est déjà fou. Hein. C'est pool 4. Bah, c'est déjà ouf. Hein. C'est un pool 4. J'ai ouvert un pool 4. Non, mais là, je suis trop content, en vrai. Je suis content, mais en même temps, je suis pas content parce que... Dans ma tête, c'était un pool 5. <rire> mais en vrai, c'est déjà exceptionnel. Déjà, une carte. Avoir une carte dans un booster, c'est ouf. Mais avoir une carte de pool 4... C'est une fois par mois, normalement. Même pas. Si vous avez une autre carte ici, à la fin du tour, cette carte est détruite. Cette carte Ou la carte que tu as Cette carte est détruite. Cette qui cible. Cette carte est détruite. Cette carte. Cette carte. Cette carte, cette carte. Je sais pas. Pour moi, c'est sinon, ça aurait été marqué Atuma. Si vous avez une autre carte à la fin du tour, Atuma est détruit. Là, c'est cette carte est détruite. Donc, une autre carte est détruite. Donc, pour 4, il a 10 points un peu comme Namor en soi. En vrai, c'est... Je sais pas trop, mais... C'est cool de l'avoir. En vrai, c'est pas mal, hein. On a encore un truc à crafter Ah bah oui. Euh, qualité. Bah oui, on a forcément... Euh, à tout... Ah non, Angel, c'est Angel. Bon, ça change rien. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Euh... J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le deck vous a plu vraiment pour le moment hein, je sais pas si la session était bonne ou pas vous la considérez bonne euh, mais vraiment voilà pour le moment c'est considéré comme le meilleur deck du jeu donc euh, à voir c'est vrai que c'est un win rate qui est stratosphérique. en tout cas moi pour le moment j'ai un win rate qui est énorme avec d'ailleurs je suis passé très vite franchement en quelques heures de 100, 104 à 113, 114 quoi donc euh, voilà, pour bon, évidemment c'est encore à améliorer, hein, forcément j'ai pas toutes les cartes du jeu et personne n'a toutes les cartes, enfin peu de personnes ont toutes les cartes, mais voilà. Bref, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde